Oui, oh, c'est bon. Alors, bon, aujourd'hui, c'est le temps sur la planète, il pleut. Et nous sommes partis au restaurant, comment il s'appelle le, le, le truc d'Asie. Ouais. Voilà. Bon, on y va alors. C'est parti Allez. Voilà. On est à Toulouse, hein. j'ai mis le masque un peu bon autant temps non des j'ai dit sale temps sur la planète ok d'accord elle a fermé la porte ah ouais c'est un miracle parce que j'ai une de mes portes qui ferme mal vous l'aurez compris c'est depuis que j'ai été à comment ça s'appelle à rodi castané hein, donc on ne va pas dire que ce soit des, des travailleurs euh, mécaniciens, ils savent que changer les pneus. C'est tout. Donc ça le temps sur la planète. On va aller au Royal Buffet. Je vous montre. Voilà. Voilà. Attends, passe, passe, passe. Attends. <rire> en fait, passe, non. Royal Buffet à l'envers. voilà. Ça c'est les portables. Bon, on allez manger là, puis voilà on va se détendre, d'accord Salut Alors, comme j'ai dit, aujourd'hui, sale temps sur la planète, il pleut, bien entendu, il pleut. Donc, bah, camarade, je va, Je suis toujours pas habitué en, en presque... Euh, euh, 10 ans noir, on fait un chel-ceau, enfin voilà. Et on est au Royal Buffet, on va manger un petit trop, voilà. Avec le pass sanitaire, bien entendu que c'est obligé. Enfin, que voulez-vous bah, ça donne certains avantages, quoi. Merde, alors... Alors comme je dit, ça le temps sur la planète bon, on attend euh, mon beau-père et euh, je le masque hein. enfin, dans le restaurant je passe je mets le masque je m'assois j'enlève le masque bon, faut pas le mettre euh, le dimanche tu peux l'enlever quand il y a un peu dehors au début je vais parce que le temps est très très blanc regardez ça me fait mal aux yeux vu les médicaments donc, que je peux prendre plein faut passe plein dans la vie hein. faut manger superbe passage à ce restaurant je le recommande donc euh, c'est fait à volonté c'est royal buffet royal buffet ouais. ouais, j'étais en train de voir je recommande ce restaurant pour tous les youtubeurs et youtubeuses qui sont pas de